C'est toujours une question d'amour Dans mes pensées, comme à la ville, j'affiche un sourire maladroit Gentil voleur, comme Aladdin, à cœur vaillant que des bandits Quand je suis l'amoureux And don't De grands décors jusqu'à leurs accords. Le cœur lion sur la cuirasse, j'en ai plus rien à cogner et vendu. Quand je suis amoureux Quand je suis amoureux Je perds la mesure tout présent L'amour D'un chevalier vulnérable Armé, pesant. On chancel Pas mieux qu'un autre Pas mieux qu'un autre J'ai cru toucher le soleil La flèche, perce. Mon vieux cœur a guéri Qu'un acier n'aurait su faire L'ennemi sommeil à l'intérieur Bien trop pané Quand je suis moi. Les, cimes, les chevaliers ambitieux, mais douces, m'a ce poudre de sang, la flèche pique, mon vieux cœur agréé j'irai crever ce champ d'honneur, le vrai chevalier brave meurt à la main. Et puis du style, prince, prince, prince, prince. Docteur. prince. Docteur. Docteur.